plein de belles choses pour les choisir ce matin vous êtes euh, beaucoup d'entre vous ça fait une semaine que vous êtes sur ma page beaucoup d'entre vous ça, vous venez d'arriver et vous serez surpris de savoir que il y en a parmi vous malgré le fait que vous venez d'arriver vous vous sentez comme si vous êtes au même point que les personnes qui sont sur ma page depuis six mois. Parce que même si vous n'étiez pas connecté à moi physiquement, vous étiez en train de faire votre travail. Et euh, vous étiez en train de développer la rage. Tu vois quand tu... Tu ne connais pas encore physiquement quelque chose, mais à l'intérieur de toi, ton esprit te dit que tu seras riche. Ton esprit te dit que... Sors de la relation là. Et c'est lui qui te donnait 100% de ton argent. Mais tu sors. Ton esprit te dit, va demander le visa pour partir au Canada. Et tu sais que tu n'as même pas 500 000. Mais l'esprit te... Tu es tellement convaincu. Beaucoup d'entre vous, vous avez déjà appris à marcher par la foi. Dimanche, ceux qui étaient là, euh, pendant le service qu'on a fait, j'ai parlé de la nouvelle naissance. Donc la résurrection de Christ, ce n'est pas, je crois que ceux qui étaient là ont vu, j'ai été assez strict là-dessus. La résurrection de Christ, c'est ce pour qu'on comprenne qui on est de nouveau, qui on est devenu. Donc j'avais fait un tableau où j'ai distinctement mis, ce sont eux qui ont écrit hein, mon ancien moi, mon nouveau moi. Ce n'est tout de nouveau, ça me pas un dire, « Oh, Jésus, je t'accepte comme Seigneur et Sauveur. » Après, tu ne changes pas tes pensées, tu ne changes rien. Tu penses de la même façon, tu manges de la même façon. Tu as toujours peur, tu traînes toujours avec les mêmes personnes. Bonsoir, le roi Fouillou. Bonjour, pardon. Bonjour, bonjour. L'Esprit te met à cœur depuis que pas fait telle chose. Voilà, ça, nous Sophie. On te dit, va demander le visa. Tu es là, tu dis, wow, que je maîtrise. Je veux d'abord voir l'argent de tout. Je ne fais que vous annoncer, mais nous sommes dans une dimension d'accélération. Certains d'entre vous, en trois mois, vous allez devenir super riche. Donc, quelqu'un quelqu ne te voit pas pendant. Quelqu'un te voit en, en avril. Il part peut-être deux de mois en France, il fait quelque chose. Il revient. En juin, il te voit, il n'arrive pas à croire. Il dit Ah Mais en avril, tu, tu, tu travaillais pour les, pour les Libanais là-bas, non Tu avais 100 000 francs le mois, non Tu fais quoi dans un appartement de 200 000 le mois Tu fais quoi dans un appartement qu'on a aménagé à 5 millions Et c'est toi-même, hein Ce même pas que tu allais voir un de petits comptes pour toi. Qui se passe parce que tu as tapé dans hier je vous ai parlé de la de, de l'étoile volée c'est vrai qu'il y, y a eu des gens qui ont dit oh wow, tu manques d'autres on dit que en tout cas c'est chacun qui qu'elle donne mes messages je donne pas pour vos avis moi il dit seulement comme il dit les dire parce que si elle ne dit pas ce qu'ils vont me gronder bien ils veut même pas dormir dans, même dans mon sommeil il me dit que dit dit. Di. parce que Quand vous écoutez mes paroles, ça vous active. Bonjour la reine Atari. Beaucoup d'entre vous, en jouant, vous n'allez pas vous reconnaître. Vous allez regarder votre vie comme ça, là, vous allez même pleurer. C'est quand on voit ton étoile. Tu ne sais même pas. Maintenant, le fait que tu te rendes compte qu'on a volé ton étoile, jusqu'à ce tu que tu dis, dises le, le, La malédiction est déjà brisée. Et c'est que vous vous attendez toujours que je vous dise de prendre, euh, euh, de, de, de prendre l'avocat, vous écraser, après vous mélanger avec euh, avec les œufs, après vous mettez sur votre corps, vous battez, vous coucher sur le toit pendant cinq heures de temps. Vous aimez, vous aimez les trucs compliqués. Beaucoup d'entre vous, vous êtes dans le noir depuis longtemps. Et le fait que tu te rendes compte, ça brise déjà la malédiction. Donc déjà, je reste, je dis, bon, ouais, je n'ai pas le chapeau, ouais, le Seigneur, je n'ai pas le chapeau. Tu vis comme ça, là, tu as froid. Que ceux qui, pendant l'hiver, vous, vous connaissez tu marches, tu as froid, tu viens de raser tes cheveux tu as froid, tu attrapes le rhume parce que quelqu'un a pris ton chapeau il l'a gardé et il ne t'a même pas dit que tu possèdes le chapeau mais dans un jour dans le rêve tu rêves que tu as le chapeau dans la journée, tu marches comme ça là, tu tombes sur quelqu'un qui te dit et ta personne te regarde les m'ont envoyé te dire que tu as le chapeau c'est au-dessus de ta penderie, là-bas à gauche. Donc, tu veux comme ça, me dit que comme on t'a dit que tu as le chapeau, tu vas encore aller faire les incantations pour prendre ton chapeau. Le fait même que tu te rendes compte que, hey, « j'ai le chapeau. » Tu vas rentrer, tu vas... Première chose que tu vas faire, tu vas aller en haut de la moi, Fouiller. Et si tu ne le trouves pas là-bas, tu vas fouiller ta maison jusqu'à ce que tu trouves ton japon. Je parle beaucoup en parabole. Si vous avez compris, vous avez compris. Bonjour, bonjour à ceux qui viennent d'arriver. Nos choses qu'on parle ici, là, ce n'est pas pour tout le monde. You for everybody. Il faut être plus de cœur. Il faut être plus de cœur d'abord. Si tu es quand tu vas venir sur ma page. Tu vas seulement augmenter mes vues. J'ai fois que tu vas me regarder, ça va t'énerver. Elle devient belle de plus en plus. Hein? Elle. Et je crois que vous savez déjà qui vous observe. Ils vous observe mais ce n'est pas parce qu'ils vous observent que vous allez. Parce que s'ils pouvaient vous tuer, il y en a les membres de votre famille. Que quand ils sont partis chez le marabout, ils ont dit que tu es là. On a tué sa mère. Tu es là. Malheureusement pour eux, quand ta mère est morte, elle est devenue ta force. Elle allait engager les garde du corps dans le spirituel. 24 sur 24. Tu es gardé, protégé, guidé. <coughs> La Bible dit que tes anges vont te porter pour que ton pied ne heurte pas une pierre. C'est ça qui est maintenant dans ta vie. Tu marches, tu marches, tu veux tomber comme ça. Là, un ange apparaît, Piu! il devient l'oreille. Tu te dis, mais qu'est-ce qui s'est passé? Protection. C'est ça que pour vous, vous n'arrivez pas à croire que comment, comment mon père peut me faire ça? J'ai consulté une dame hier, elle me dit que son père lui a envoyé une lettre pour la régner. Tous ses frères et soeurs sont contre elle. Il n'y a que sa mère qui la supporte. Elle est en Belgique. Donc son père a écrit à elle et à toute la famille que je régnais l'enfant, c'est fini. Il y a les paroles que les gens là vous disent que s'ils si pouvaient, si pouvaient pas le couteau te tuer physiquement, ce qu'ils le feraient. Mais ils ne peuvent pas. De nos filles. De nos filles. Et ils vous détestent comme ça parce que quand ils sont partis, vous savez qu'il y a des parents qui volent les toits de leurs enfants. Vous savez, non. Vous savez, non. Ok. Le parent part quand tu es encore petit. On dit que ton enfant ce sera célèbre. Ton enfant ce sera. En un mois, quatre personnes lui disent en route que maman, l'étoile de ton enfance, c'est Et pour gâter même te destinée, souvent quand vous êtes petit, on dit à vos parents là que protégez l'enfance ici. Déménagez de ce quartier si tu ne pas loin, que l'enfant là ne doit pas grandir ici. Et si tu peux envoyer voilà la même en France chez quelqu'un, qu'on ne la voit pas. Et le truc c'est que les agents de lumière sont très très beaux. Dans votre famille comme ça, tu es la plus belle Tu as une beauté qui est Apprivoisante Même si tu es noir de peau Mais tu as une beauté apprivoisante Quand les gens de ta famille arrivent quelque part, c'est tout toi qu'on voit C'est toujours toi Et ça les énerve Joseph non Joseph rêve que toute sa famille A genoux devant lui Il se lève, et dit à son père ça énerve son père. Donc tu peux commencer à dire que tu vas tu, tu, tu, tu nous commander. Au lieu que le père soit là, hé hey, mon fils, Dieu t'a choisi. Ah, c'est bien. Tu crois que tu vas nous commander? Hein? Hum? Tu crois que quoi? Eh, hey, va là-bas les toiles, les assez -toi. là. C'est un d'entre vous. Bêtement, vous avez donné, vos, vous avez partagé vos rêves quand vous étiez petit, avec vos parenticônes, avec les anticônes, on onclicônes. Oui. Certains de vos parents, quand vous étiez petit, on vous a approché pour que vous fassiez la musique ou pour le, le modélisme et On est venu vers eux, on a parlé de vous. Maman, ils ont même failli insulter la personne là. Elle a quel talent Pardon, quitte avec ça. Je refuse. Oui, madame, monsieur, il faut que l'enfant s'y parte à la caisse. Parce qu'on voit qu'il a un talent de football. Eh, hey, pardon, va étudier. C'est quand il aura le bac. Quand on aura le bac, le bac, et on sait que dès que tu as le bac, c'est fini. Dès que tu as le bac, c'est fini. non. Tu as le bac à 17 ans, tu vas encore faire quoi à 17 ans? Non, je l'ai fait écouter, protéger. Je l'ai fait brûler. Moi, tu es 17, tu Tu es un parent, Malheureusement, vous êtes en train de devenir parent, pour vos enfants. L'enfant te dit, je vais faire YouTube. On fait quoi avec YouTube Oh, oh. L'enfant commence sa chaîne à ton insu. En trois mois, l'enfant a 8000 abonnés. Tu découvres, tu fermes tout, tu supprimes, tu prends le téléphone de l'enfant. Oh, tu es parent, parenticone. Tu en es en train de gâter la destinée de ton enfant. Ça que vous n'aimez pas la vérité. Vous aimez qu'on vous caresse dans le sens du poil. Alors que vous n'avez même pas les poils. Vous n'êtes pas venu. On va vous caresser comme Donc, beaucoup d'entre vous, euh, vous avez toujours su que vous serez star. Mon esprit m'a demandé de vous dire que. À cause de votre environnement passé l'esprit a dû cacher certains de vos talents C'est un parmi vous quand vous c'est quand où tu dors que tu rêves c'est quand effectivement louise dès que ta mère meurt là c'est bon non chacun va maintenant venir, venir vouloir diriger ta vie tu vas voir, quand tu dors, tu te vois en train de chanter devant les gens, tu te vois, tu es devant les paparazzis, on t'acclame. Dieu a caché certains de vos dons et c'est maintenant qu'il va ouvrir. Donc tu vas te rendre soudainement compte que as, tu cherches, tu connais chanter. Ça te 5 ans que tu as envie de partir au studio pour enregistrer. Il faut partir, mamie tu vas faire deux mois au studio, tu vas voir, ta, ta voix va te tourner. Avant, tu fais des... Tu vas arriver au studio un mois plus tard. I believe I can fly And I believe I can touch the sky Tu te regardes, tu écoutes ta chanson, tu dis Mince Hey, hey, hey, Bibi I think about it, every night. in me et vous allez commencer votre talent de créativité. Je sais que c'est quand vous étiez dans vos relations. Tu t'es marié à 22 ans. Avant que ton mari soit mort, quand tu avais peut-être 35 ans. Il n'a jamais cru en toi. Tu avais même peur, en fait, de lui montrer que tu peux chanter. Euh, les personnes qui bloquaient vos dons sont en train d'être retirées dans, autour de vous. Les personnes qui vous bloquaient sont en train de quitter. Certains vont vous quitter même seuls. Parti. Ne pleurez pas. Parce que vous restez, vous vous dites, eh, pourquoi j'attire les mauvaises personnes Pourquoi mes relations ne durent pas eh, L'esprit te protège. Comme par hasard, tu n'attires que les Decepticons. Et l'esprit te protège. Decepticons numéro 1, Decepticons numéro 2, Decepticons. En un an tu es sorti, il m'avait six personnes. Oui, oui. Chacun dit qu'il fait deux mois et pas. Il dit, ok. Après l'autre vient, il fait deux mois et part. Ok. L'esprit veut maintenant que. Maintenant là. Focalise-toi sur tes dons. Certains, vous avez enregistré les chansons, vous avez gardé. Quand tu vas publier la chanson, toi-même, tu vas voir. Je vois qu'à Mélodie, a commencé à enregistrer mes chansons. Dieu a dit là avec moi sur l'autre là jusqu'à justement bâti au studio. Il était fatigué de me voir dans les rêves à les chanter. J'ai dit OK. J'ai enregistré le single mais je ne voulais pas sortir le single. Mon single est prêt depuis... Deux, le 6 ou 7 janvier. Mais je vais compléter l'album. Je vais sortir l'album une fois. Donc, il y a beaucoup d'entre vous, vous avez commencé les tours à Maintenant Dieu est en train de vous isoler pour permettre que euh, les, les, les dons qui en vous sont vos seuls. Et les qui vont partir seuls. Soudainement, écoutez, et voilà même encore. Avant, tu pensais que donc vous vous êtes ensemble bien. Un beau jour, vous faites un petit problème comme ça là, il part. Ma chérie, dis-lui bye, bye, bye. Tara, les anglais, les, les anglais disent que Tara Tara Bonjour Amel, Dominique Tu dis Tara La nuit où la personne va partir, dans le rêve, tu vas recevoir ta deuxième chanson Ou ta troisième chanson Tu vas recevoir ça, Donc, on va te montrer que va dessiner Tu avais commencé à apprendre à dessiner, ça fait 5 ans que tu as à la nuit, là, tu vas te en train de dessiner les Picasso comme ça, là. Lève-toi le matin et tu cherches le professeur de dessin. Cherche le professeur de dessin. Ce ne sont que les gens qui vont obéir, qui vont se retrouver dans cette abondance. Écoutez, si vous n'obéissez pas, bonjour le roi euh, Jean-Pierre. Oh, je suis ton ange. Oh, que je suis flatté. Beaucoup d'entre vous, euh, vous allez vous retrouver dans cette saison où vous aurez une envie pressante d'acheter les, les, les, les, les canevas, d'acheter les pinceaux pour peindre. Tu vas faire un coin de ta maison, tu vas te retrouver à te à peindre. Tu wonderful. Ok. Tu te lèves le matin, eh, donc, dès que tu vois les yeux à 5h30, comme ça, l'esprit te dit, prends le pinceau. Tu chantes, tu, tu comment ça fait? Après tu fais, pif! Tu mets ton nom dessus. Louisian, tu chantes ce qu'a t'envolé. Hein? Oh, Seigneur, vous m'abusez beaucoup. Écoutez, vous devez réserver les séances au studio. Pas tu payes en avance. Va, tu payes. Paye cinq chansons, paye dix chansons. Sors tes 1500 euros, tu donnes au studio. Là, tu t'assois, Tu prends même six mois. Chaque mois, tu fais une chanson. Bonjour le roi Shenju. Tu vas voir comment... Les choses vont commencer à s'aligner. vraiment commencer à s'aligner Beaucoup d'entre vous Dieu a, a dû cacher vos talents. Parce qu'il sait que si tu si tu montres que tu connais chanter quand tu es encore avec ton ex-ticone euh, l'ex-ticone allait te allait critiquer ton talent. Ça allait te frustrer parce que vous savez qu'il y a les gens par exemple, il y a parfois les ex non. Moi j'ai toujours par exemple moi, OK j'étais dans une relation avec un de mes ex-tikon je lui disais toujours que je ne sais pas comment mais je sais que je serai célèbre ce qui fait que je ne peux pas me permettre de faire n'importe quoi je ne peux pas voler je ne peux pas mentir je ne peux pas parce que demain, les gens vont fouiller mon passé pour m'attaquer avec et il me dit et mon ex ticon là mon ex-tikon là, il met Snapchat jusqu'à Genre, il était sa propre, il avait son propre petit environnement sur Snap là. Tu vois quand tu as tes 150 followers, dès que tu prends un peu d'argent comme ça, tu fais le Snap, tu montres. Tu achètes une petite tu lui 8 tu fais le Snap, tu montres. Et à ce moment là, je savais que ma lumière gênait cette personne. Parce que chez moi c'était naturel. Genre, on va arriver dans une pièce comme ça, et c'est vrai que la période là, je faisais, j'avais fait peut-être euh, un an comme ça, là, je ne postais plus régulièrement les vidéos. Et fait noir, ah, quand je dis forcément, forcément, ça veut dire quoi Quand tu prends ta main pour payer la dîme, là, je te force. Mina dit forcé Il ne te force pas. Quand je dis forcément, là, non. Mes personnes payent leur dîme chez moi. A compris? Et je vous ai demandé comment on paye sa dîme, on ne prend pas un bon jet seulement comme ça, on transforme, en cas, elle m'énerve, pourquoi est-ce qu'elle est, -ce qu me, pourquoi est -ce qu force du pays m'a dit même chez elle, non, tu t'assois, tu pries dessus, tu lis Malachie chapitre 3 verset 10, 11 et 12, tu commandes aux églises des cieux de s'ouvrir sur toi, tu commandes aux idées de venir à toi, tu commandes à ton business, à tes business de fonctionner, tu mets la bénédiction sur toi, la protection sur toi et ta famille, donc, la dîme, c'est un pacte que tu renouvelles chaque fois que tu reçois de l'argent avec Dieu. La dîme, c'est très spirituel. Quand vous passez dans les églises, on vous force. Il est temps de payer votre dîme. Le Seigneur a dit donne. <rire> ouais, tu l'as donné de bon cœur. Ok, on continue quand j'étais avec cette personne quand j'arrivais quelque part à une fois on est parti on a fait un peu le tour de l'europe de l'est on allait en pologne en lituanie euh, danemark euh, pour ne citer que cela dans chaque pays où on passait c'est comme si je crois qu'on en Pologne, il faut passer par l'Allemagne oui c'est comme si euh, Les gens-là me connaissaient. Et la fois que je suis allé à Istanbul. Je me rappelle qu'il y a eu un soir. Je suis sorti dans la rue. Parce que quand je suis arrivée là-bas, la personne qui me logeait, j'avais tout. Quand c'est l'heure de manger, la voiture vient me chercher. Je ne vais pas manger. Quand c'est l'heure de faire ceci, je sors, je ne vais pas faire tout. Mais le jour-là, particulièrement, j'ai décidé de marcher dans la rue. J'allais me balader. Maman, comment l'es-tu que maman arrêté en route pour se filmer avec moi? Tu Jesus! Et hey, picture, photo, photo Je me suis dit, mais j'en sais quoi que je suis Rihanna. C'est bien, tu dis que le kit de déblocage a marché. Ça fait un mois que tu utilises. Et tu as ton résultat. This is beautiful. This is full beauty. qu'il y a des gens qui me regardent, vous n'avez jamais acheté. N'achetez pas, vous avez compris. De toutes les façons, je fais mon chiffre d'affaires. C'est pour vous. Parfois quand, quand j'ai un client icon qui vient, il m'énerve. Quand je veux chasser le client icon, Dieu me dit que tu le chasses pas, partir -il. où Il dit que mais Dieu regarde, il est nasty. Pourquoi est-ce qu'il parle to moi comme ça? Est-ce qu'il a besoin de m'insulter pour acheter mes produits? Il dit que comme tu le chasses comme ça, là, il va tourner encore un an avant de trouver quelqu'un. Je connais que mes produits marchent. Je connais que mes produits marchent. Oh, merci pour ton témoignage, Kafoui. Gafou, Mes choses marchent. Yes, tu es prêt pour le kit célébrité. C'est ça. Tous les kits que je fais, c'est l'esprit qui m'inspire, que mets ça, mets ça, mets ça. Donc quand tu touches comme ça là, j'ai conçu le kit célébrité. Euh, les trois premiers mois, je n'ai pas beaucoup vendu parce que les gens ne comprenaient pas. Et il fallait que c'était fondable le kit de fondation. Euh, donc tu dois avoir fait le kit de fondation, le kit de blocage, avant de venir le kit célébrité, c'est un peu comme si tu venais activer maintenant ton étoile. Moi, personnellement, quand j'ai commencé à... Si vous avez, si vous avez regarder ma page, je sais pas depuis combien de temps vous me suivez. Quand j'ai commencé à utiliser le kit célébrité, maman, comment mes vidéos ont commencé à devenir virales Ah, j'ai voulu te chasser. que si tu es venu, tu as un peu voulu faire tes trucs-là. Parce que j'ai des clients qui viennent, comme ils payent l'argent-là, que j'étais payé 50 euros. Il dit que j'ai des clients qui me payent 1500 euros, ils ne me parlent pas comme tu me parles là. Il dit non, remboursez son argent pas. Rembourser son argent pas. Il me dit peut-être tête là. On ne souffre pas pour avoir l'argent, mais on n'est pas censé souffrir. Attendez, je vais chercher mon chargeur avant. histoire de la Pologne. Euh, donc avec mon ex, en tous ces pays-là, partout où on passait, surtout ce jour je suis à Istanbul, c'est comme si mon aura, je sais pas si chaud, je C'est le jour-là, c'est le jour-là, c'est la première fois où j'ai su que je serais star. Je sais pas pourquoi, mais... Comme si l'esprit me disait que tu vois. C'est moi qui fais, ce n'est pas toi qui vas faire. Oui. Et il va voir moi, les, les enfants qui se fument avec moi étaient contents. Tu vois un petit garçon, il vient comme ça, il sourit. Il <rire> faudrait que je parte encore à Istanbul juste pour visiter. Ok. Le moi tout. Donne-moi tout est disponible. Pour le déblocage et le travail, je suis intéressée. Chami Jordan. Euh, il y a les, les numéros sont en haut là-bas. Donc, peu importe votre ville, vous prenez le numéro de la représentante et vous, vous commandez chez eux. Et les lavages, on a fait les lavages aujourd'hui et les lavages à distance. Oui, euh, concernant les gens qui ont les rêves où ils sont comme les prêtres, ces exorcistes là ça ne veut pas forcément dire que quand vous rêvez, vous devez prendre la, la vue d'ensemble, vous devez prendre le message global. Donc, quand tu rêves ou tu es en train de chasser les démons sur les gens, ça veut dire que dans ton appel de vie, il y a des choses que tu vas faire. Et ça va chasser les démons, les consciences des gens. Donc, ces rêves-là, je les faisais beaucoup entre 2014, 2013 et 2016. Parfois je pense que quelqu'un tombe du quatrième étage, quelque part il meurt, je viens, je mets ma main sur lui guéri c'est maintenant, c'est cinq ans plus tard que je comprends. Euh, il faut commencer par le kit fondation. Certaines personnes commencent par le kit. De toutes les façons, vous devez faire tous mes kits. Et il faut que vous fassiez vite parce que je vais encore créer d'autres kits. Vous devez faire tous mes kits. Il y a des gens qui achètent même trois kits. Le kit fondation, vous devez le faire donc chaque mois pendant au moins trois à six mois en fonction de la profondeur de tes blocages. Tu dois faire le kit de fondation, tu jeûnes 7 jours, tu fais le kit, tu fais le lavage, tu fais la prière, tu fais le mois prochain, tu fais encore 7 jours. Après le kit de fondation, tu fais 3 jours de kit de déblocage. <coughs> le kit de déblocage, si tu as un visa que tu demandes, tu as une situation particulière qui te tient depuis des années, On, ton, ton, tu envoies pour demander le visa, ton passeport disparaît toujours, des, choses, des faux trucs comme ça. Euh, tu es dans le pays là depuis, tu as demandé les papiers, on t'a pas encore donné, des trucs comme ça. Généralement, le kit fondation, comme je vous avais dit, c'est un peu comme quand tu vas teinter tes cheveux. On met d'abord le bleach, on rend ça tout blanc. Après, on met la teinte qu'on veut. Voilà. Et le kit attraction, ce n'est pas seulement pour attirer les hommes, parce que les gens qui sont mariés vont se dire, ah, moi, je n'ai plus besoin d'attirer. Non. Le kit attraction te rend attirant. Tu as besoin d'attirer tes clients. Tu as besoin de la faveur de ton mari. Tu as besoin, parce qu'il y en a parmi vous donc c'est comme si un voile de blocage sur votre visage. Tu ne sais pas pourquoi. Et fait noir, la, le don à l'orphelinat et la dîme, ce n'est jamais la même chose. Tu as compris? La preuve, quand tu es malade, ou bien si tu as besoin d'enseignement de, ou de direction divine. Pourquoi tu ne peux pas chercher les orphelins pour dire « Ok, euh, voilà les directs que je fais, c'est pourquoi tu ne peux pas chercher un orphelins pour qu'ils t'enseignent. » La, la, la dîme, c'est pour retourner à la maison, là où tu es nourri spirituellement. Là où tu obtiens ta direction. Là où tu, tu, tu tires ta force spirituelle. C'est Tu retournes ça là-bas. Pour honorer l'enseignement que tu reçois. Maintenant, le don à l'offre, il, il y a les aumônes, il y a la dîme, il y a les, les, les, les, les offrandes. Et plus tu as d'argent, plus tu peux donner tout ça. problème, c'est il faut vraiment obtenir plus d'argent, c'est pour. Recevez, même pas que chercher, recevez seulement plus d'argent. Voilà. Donc... Euh... Je sais qu'il y en a parmi vous, vous m'écoutez, mais vous n'avez jamais fait un don dans ce, dans ce ministère, dans c'est un ministère. Quand vous parlez... <rire> Il y a une dame, elle a commencé à me suivre en septembre. À ce moment elle partait dans une église où on lui faisait du chantage. Tu vois, j'ai l'église où tu pars. Quand tu, tu manques un dimanche, le pasteur va t'appeler. Oh, le Seigneur m'a dit que... Si tu ne viens pas à l'église... Aïe... <rire> ah, yeah. Donc, elle, elle m'écoute pendant trois semaines. Après, elle me dit que. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai la conviction de l'esprit de ne pas partir à l'église. Et lui dit tu sais, toute décision spirituelle que tu prends doit venir de l'intérieur de toi parce que tu as écouté l'esprit. Pas parce que moi, elle t'a dit oh, ne pas appuyer à l'église. Ça doit être une décision personnelle parce que vous devez arriver à un point de maturité spirituelle où on n'a pas besoin de te fournir. Oh, Père, t'a dit attends qu'on met la chanson de l'offrande. La, de la, de oh Seigneur, je te donne tout mon cœur, tout mon argent. Oh, oh, oh, oh, oh. C'est là que tu sors même 500, tu donnes. Garde, tu sais quoi, garde ton argent. Keep your money. Depuis le jour j'ai compris que Dieu n'a pas besoin de mon argent, que c'est moi qui ai besoin que Dieu accepte mon argent, c'était bon. J'avais besoin d'être forcé. Et ce, je sais qu'il y en a parmi vous, vous vivez par les principes que j'enseigne. Et vous voyez comment votre vie est en train de changer comment fait on pour obtenir le kit fondation le kit fondation euh, tu peux avoir chez un des représentants on a aussi un, on a quelqu'un à yaoundé donc euh, même à yaoundé vous pouvez si vous appelez aujourd'hui vous pouvez venir chercher Douala, vous pouvez venir chercher Abidjan aussi. C'est disponible. Et l'utilisation du kit fondation est sur YouTube. Écoutez beaucoup de mes vidéos. Hein. Vous avez pas par ici. Je sais qu'il y en a parmi vous. Dès que vous recevez le kit, oh, viens me montrer je suis a very busy person, very busy person donc ne m'écrivez pas pour me dire que vous voulez que je vous explique comment le kit fonctionne euh, le kit le kit brise tout, tu vas prendre le kit déblocage plus plus, ça va t'aider prends le kit qu'on appelle déblocage plus plus, c'est 55 000 je pense Oui, à Dois là on peut livrer ou bien tu peux venir chercher. On a un Maquepé. derrière Paja Sainte. Nous déclarons la restauration sur ton frère, la guérison sur ton frère. Vous devez arriver à un niveau de votre vie où vous comprenez que dans le spirituel, il suffit que je j'écoute ce que l'esprit me dit de faire et je fais ce que l'esprit me dit de faire par la foi j'obtiens ce que je demande on m'a contacté l'autre jour pour un jeune homme qui est on peut dire sur son lit de mort pendant que j'entends le laver le jeune homme à distance la personne qui me donne son contact c'est ça une de ses amies de dehors l'amie de l'école, je sais pas, trop comme ça le jeune homme a peut-être 30 ans et 32 ans et dans la pièce, il n'y a que les membres de sa famille le degré d'incrédulité de sa famille m'a beaucoup, beaucoup choqué en fait ce jeune homme, tu pouvais sentir qu'il n'a que besoin de foi, il a besoin que quelqu'un vienne lui dire que tu vas t'en sortir mais ils étaient avec les chansons de, tu vois les chansons de deuil là tu sens qu'ils étaient déjà en train de... ils étaient déjà en train de oh, oh, on te bénit comme tu parles que le seigneur t'accueille dans son royaume il dit ouais croyez même que l'enfance il va vivre non Bonjour la reine magne depuis paris si tu commandes le kit cafouille on va te... on peut envoyer ça par DHL demain et tu peux recevoir ça mardi au plus Votre foi, vous devez avoir la foi que vous allez vous en sortir. message principal que j'avais, vous devez utiliser le talent que vous avez là. La saison est là. C'est maintenant. Et votre acte de foi que les ancêtres attendent, c'est le fait que tu partes en studio, tu commences à enregistrer. Euh, et croyez, hein, croyez, croyez que vous pouvez devenir aussi célèbre. Vous êtes venu pour regarder les sont à la télé. Vous êtes venu pour d'autres personnes montent ou ne montez pas aussi. Vous avez déjà souffert beaucoup de souffrance dans votre vie. Vous avez souffert au moins pour trois vies. Donc les mois qui arrivent sont des mois de paix. Vous n'allez pas tomber. Le kit célébrité, c'est 50 000, ma chérie. Et les frais d'agir seront sûrement 25 000. Parce que je pense que c'est 25 000, je pense. Donc, vous devez... Croire. Parce que si vous ne croyez pas, et eh, bon, vous la reine vague depuis l'Allemagne, si tu ne crois pas, qui va croire pour toi? Si tu ne crois pas, qui va croire pour toi? Tu vois, c'est moi qui vais croire que tu seras star, gars. Tu vas te convaincre toi-même, jusqu'à tu restes comme ça. Là. Tu es dans ton monde, tu chantes tes choses, il y a quoi qu'elle Non, je vais devenir. Attendez, poste ma musique, non. Laissez, non, ok. enregistre tu lances tu vas voir. Tu vas commencer à aller en Europe faire des concerts. Alors que tu as demandé le visa 50 fois, tu as refusé. Maintenant, tu parles là-bas en tant qu'artiste. Je vais danser, Ricky. Ok. Et je suis contente. Il y a les matins où tu peux sentir l'argent venir. Tu fais. Hum. Mm, I can smell the money. I can say. Can... L'argent vient toujours avec la joie. tu te lèves, tu es consolant. Sache que le jour-là, tu vas... Pour avoir même 10 mille euros, tu vas faire comme ça, tu vas yolongor. Parce que ton esprit n'est pas réceptif. Tu as aujourd'hui dit que tu voulais être. Tu vas être. C'est quoi cette façon, je voulais être. Quand tu joues, c'est parce que tu veux être parmi les gens qui vont gagner. Donc, le roi a connu... Ce qui m'énerve sur Beto, c'est qu'il n'y a pas l'aéroport à Betois. Beto, est long. Moi, il ne bat pas peux faire 6 heures de route. Après, il fait encore 6 heures de route. Garde. Mais on poste les choses à Beto tout le temps. On vous envoie des choses là-bas. C'est juste que je privilégie beaucoup mon temps. Je ne peux pas, pour l'instant en tout cas. Si je me lève un matin, elle ne me dit pas à Bétois. Je vous écrire que je suis en train d'arriver à toi, C'est tout. Et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, et, Bonjour la reine Flora. Donc, moi, mon temps, les jours, c'est mon esprit qui fait que mon corps brille comme ça. Il euh, y a les gens que j'ai posté vos choses, même deux fois. Ça arrive, ça disparaît. En route, on vole. Ça. Euh, Et tu prends un mois avant de me recontacter encore. Donc, il y a une, elle a sur le record depuis décembre. On est en avril. Quand c'est comme ça, si elle, elle, elle laisse la personne, c'est là. Que Dieu me dit que si tu la laisses, elle va faire comment Parce que la qualité de blocage qu'il y a sur elle-là, il y a même certaines que ça arrive. Leur mari, t'y comprend, ça, il jette de tout. Parce que les mauvais esprits là, vont utiliser n'importe quoi pour te faire ne pas faire ton travail spirituel. Il y a une lemme à contacter l'autre jour, elle voulait la consultation. Maman, elle a essayé de faire Paypal même trois fois. Ça a dit que c'est parti de son compte, mais ça ne valide pas. La mère a dit que Ils ne m'arrêteront pas. Ils ne m'arrêteront pas. Le kit de déblocage normal, c'est 25 000. Le kit de déblocage, plus, plus. Parce que j'ai mis des poudres de désenvoûtement dedans, les trucs que tu bois pour te désenvoûter. L'autre là, c'est 55 000. Alors apparemment il y en a parmi vous, il euh, y a les poudres qu'on boit dans les trucs là que c'est vraiment ça vous secoue beaucoup, quand vous buvez ici si ça vous secoue beaucoup, arrêtez un peu, Alors, certains d'entre vous là vos démons sont trop beaucoup, comme on dit pas trop beaucoup, c'est beaucoup beaucoup, c'est plein dit plein dit, donc quand tu prends ça, si je fais pas attention, prenez le week-end c'est mieux, Parce que tu partir au boulot, tellement tu te sens mal moi je suis joli, même dans mon sommeil, même dans mon rêve je suis joli, quand il me voit dans mon rêve, je suis joli ok bon, quoi que faire peut-être bien quoi mmh. Je mmh. mmh. me suis réveillée avec un sens de paix un bonheur, là un bonheur dans mes os c'était, tu vois quand ta vie te plaît tu n'as plus de peur tu n'as plus de barrière tout s'ouvre pour toi bonjour Karl de Pibé Panda la reine Elise, tu veux la constatation à distance ceux qui paient la consultation express qui est 100 euros. J'ai maintenant divisé les services. Il y en a qui veulent connaître leur mission, lecture d'énergie. Euh, il y en a qui veulent parler aux ancêtres. Ou bien si ton enfant est mort, tu veux parler à ton enfant, ton mari est mort. Donc, pour parler avec les gens qui sont morts, ça, il faut que la personne veuille te parler. Donc, si je me connecte et la personne ne veut pas parler, ben je te rembourse ton argent, Ok? Je te rembourse ton argent. Euh, donc, quand vous payez la consultation, on doit se parler dans les 48 heures. C'est pour ça qu'on doit avoir un moyen de paiement qui est rapide. Si vous avez PayPal, si vous avez. Dès que vous payez, on se parle. Si il fait 48 heures, ça ne se passe pas. Je vous rembourse votre argent. Comme ça, tout le monde est qui C'est pas toutes les énergies qui sont pour moi. Il y a une maman aux États-Unis, par, par exemple. Euh. Elle m'a contacté, elle a payé. Je ne sais pas faire. Après, elle lui a dit que bon, soit je prends un kit, on te rembourse parce que... Non. Après, elle oh, me dit que je me scames. Elle me dit que je ne peux pas te scammer pour 100 dollars. Quand elle I cannot il faut voir un dollars. Même ma nuit, c'est même pas mon agent d'une heure là-bas. Quand je bosse pour une heure, je ne fais pas même. 100 dollars, c'est petit. Non, je ne peux pas scammer quelqu'un pour ça. Je peux pas. De l'heure, je ne touche pas ça à nous là. De l'heure, donc. Euh, les bracelets, œil euh, de tigre. Donc, je vais vous montrer un peu ce qu'il y a ici. même si la personne est décédée depuis, depuis longtemps le monde de l'esprit n'est pas comme pour vous là il y a les bracelets -ci. ça c'est plus pour les choisis vraiment les gens qui ont des dons spirituels donc très peu de personnes je, je donne ceci c'est que quand l'esprit me montre que la personne c'est là donc, pour laver tes enfants à distance tu envoies leur photo les bracelets, c'est si que vous prenez pour vos enfants vous devez euh, vous allez voir quelqu'un qui fait les bracelets là, il réduit que quand vous voyez ici, si je mets ça sur ma main. Vous voyez que je suis adulte. Ça me suffit net. Maintenant, il y a ce qui est élastique. Si tu mets ça sur la main d'un enfant... Mmh, ça sent bon, j'ai mis le parfum dessus hier <rire> mmh. donc si tu euh, mets ça sur la main d'un enfant tu avais deux staglots et la femme de et tout. en plus elle m'a donné l'argent qui était pas du camé wow yo et vous et moi dit que vos étoiles sont en train de s'ouvrir donc il y a les bracelets ici il y a aussi les colliers de pierre collier colliers avec des cristaux. Le collier en fait, ça tombe sur ton chakra du cœur, donc ça fait une protection. C'est dans la journée, vous entrez parfois dans les supermarchés, dans les grandes surfaces. Euh, une fois en 2013, j'avais fait ce rêve où le Seigneur me montrait. Il y a des grandes surfaces où on a mis des capteurs d'énergie. Genre, quand tu entres là-bas, ça prend ton, on prend ton énergie. fait noir, tu vas, je vais te bloquer un jour. Tu as à 25% sorti de ma page. Dans le deuxième avancement, au troisième, je te bloque. Parce que toi, tu as toutes les questions que je ne comprends pas. C'est comme si après, tu... Ton... C'est comme si tu restes après, tu... Souvent, tu parles comme quelqu'un qui comprend. Après, tu parles encore quelqu'un qui, qui vient d'apparaître sur la page ici. J'ai au moins 400 vidéos sur Facebook. Va dans les vidéos d'avant que tu regardes. Tous ces sujets-là, je les aborde. Donc, il y a des endroits où vous arrivez, il y a même des entreprises où vous travaillez, les grandes multinationales, là, très très grandes. Et c'est comme si on prend l'énergie des employés. Moi, c'est ce que je avez montré, vous avez montré. Genre, juste parce que tu es dans cette surface-là. Tu vois comme je viens de mettre comme ça, là, je sens, comme je sens comment... C'est des cristaux, c'est des pierres, en fait, avec de l'énergie dessus. Ok, Balbine, il faut les laver. Euh, Balbine, toi, tu es dans quel pays? Parce que le lavage, c'est 50 euros par personne. Il y a le lavage de fondation pour couper les fondations négatives de tes enfants avec toi. Il y a le lavage de déblocage. Tu as une situation précise que tu peux débloquer. Et euh, il y a le lavage du début du mois. Donc, le lavage du début du mois, c'est le premier. Donc, les gens ont commencé à apprendre les trucs. Quand vous, quand vous envoyez votre photo avec votre nom, Préciser que c'est pour le lavage du début du mois. Voilà. Il y a une dame d'Allemagne qui a écrit l'autre jour. Elle fait le voice. Elle dit qu'elle a obtenu tout ce qu'elle avait demandé. Que le 1er mars, elle voulait la voiture. Elle avait la dame qui avait eu son passeport. Je vous avais dit que j'avais lavé quelqu'un. 10 euh, minutes plus tard, elle a appelé pour dire qu'elle vient avoir sa nationalité. Euh, qu'elle attendait depuis. Donc elle avait commencé à utiliser mes produits depuis décembre, euh, février, elle a eu sa nationalité. Mars, elle a acheté sa voiture, elle essaie de faire le visa, le recoupement familial de son fils depuis pour qu'il monte en Allemagne avec elle. Mars, elle a eu le visa de son fils, là elle se préparait pour venir chercher son fils et repartir avec lui en Allemagne. Adèle Sylvie, si tu as vu ton grand-père en truc, euh, ça veut dire qu'il il, il te montre que ce coach, le business que tu veux faire va marcher et qu'ils sont avec vous. Bon, Balbine, euh, si tu es à Dubaï, il n'y a pas de souci. Envoie les photos des enfants avec leur nom. Si votre enfant, c'est le genre qui va trop, qui est trop distrait, qui ne va pas il y a les gens au pays qui ont les qui font les bracelets avec le jacon on ferme comme ça là tu fermes tu vises avec le truc donc ils peuvent aussi vous faire ça parce que le jacon si va faire l'enfant peut retirer. donc tu prends les perles si tu parles tu donnes à la personne à qui fait le jacon sel et si l'enfant est trop tu tu mets dans son sac de classe tu ne lui montes pas là où tu as mis donc si tu as un enfant qui est James Bond et qui va découvrir tu soit tu parles avec l'enfant tu dis que ne touche pas le bracelet ici vous avez souvent voir les James Bond Beaucoup d'entre vos enfants, ils sont bloqués au pays, vous êtes en Europe, vous n'arrivez pas à les prendre, vous y a tout fait. Là, étoile est bloquée, vous devez travailler, faites les lavages de vos enfants. Euh, parfois, même les personnes qui s'en occupent ici, vous font un peu le chantage. C'est pas très gai en fait. Tu fais mal. Et tu n'as pas le choix, tu vas aller le laisser Priez beaucoup pour ces enfants-là. Bon, on a terminé. Seigneur, je te dis merci pour chaque personne qui a écouté. Donc ça, c'est disponible. Et puis il y a les colliers aussi, il y a les pendentifs. Donc, passez une très, très belle journée. Allez lancer votre talent. Utilisez votre talent. Prenez des cours de dessin, prenez des cours de peinture, prenez des cours de coaching même. Il y en a, vous savez que vous êtes coach. J'ai lancé la formation de coach. Euh, on va commencer euh, début du mois de mai. Donc, dans à peu, à, peu, à peu près 10 jours. Et vous êtes toujours en train de tourner autour du pot. Tant que tu n'es pas dans ta mission. Tu vas toujours tourner en rond. Non, les représentants n'ont pas encore les bracelets. Si vous commandez, avez une représentante, parce que je leur envoie les choses tous les trois semaines. Donc, euh, on peut leur envoyer ça. Le roi Idriss, comment tu vas? Ça fait longtemps. Estelle Luce, comment va ta petite fille? La reine là. Parfois, pour vos enfants qui ne parlent pas, on les a juste bloqués. Faire des lavages à l'enfant. Il euh, y en a, a des enfants. Il y a une dame euh, au Canada. Elle a six enfants. Elle m'a contacté. Elle me disait que le premier, il était comme un légume. Il était devenu comme un légume. Il ne bougeait pas. Et quand il bougeait, il y avait tellement de douleur, Je sentais la douleur dans lui. Tellement. Et. J'ai donc lavé l'enfant à distance. Toute la famille. Six enfants et puis papa, maman, ça faisait huit personnes. J'ai aussi envoyé les produits. Elle m'a dit que deux ou trois jours après que j'ai fait le lavage, elle s'est levée comme ça dans la nuit, hein, au hasard. Elle est allée en ligne, elle a trouvé un exorciste au Canada. Il a travaillé sur l'enfant peut-être pendant trois semaines. Et l'enfant avait fait deux mois à la maison. Il était... Euh, invalide. Et là, il est parti. Il a, il a, il a recommencé à partir à l'école. Donc parfois, mon lavage ouvre la voie. Parfois, mon lavage euh, donne la direction. Parfois, ça guérit. Ça donne la jambe. Ça enlève les serpents. Vous vous rappelez, la dame, la semaine ne suis pas passée là. On faisait le lavage du premier. La dame que j'ai fait le lavage et puis le démon là, son démon dans son ventre, là a que que je l'ai parlé. Pourquoi est-ce que je veux le tuer Qu'il ne faut pas que je le tue Il faut pas que je. Que pourquoi est-ce que je veux que la femme là devienne riche Ça c'est un démon, je crois que j'avais fait ça, j'avais fait l'audio ici là. J'avais fait, fait jouer, pardon, je pense en anglais, en français. J'avais fait jouer l'audio ici et euh, vous pouvez entendre, même la voix du démon était différente. Il disait que ouais, je suis le serpent qui est dans son ventre, c'est moi qui l'empêche d'être riche. Ça, c'est pas moi qui fabrique des petits. J'avais écrit écoute, fais jouer le message ici devant vous. Moi qui l'empêche d'être riche, je suis dans son ventre depuis des années. Euh, pourquoi tu pries pour elle Pourquoi tu veux qu'elle devienne riche euh, Autant de situations. You do not lie, you do not fail. Vous pouvez me rencontrer Yaoundé, vous pouvez me rencontrer Douala. Vous pouvez acheter les produits. Donc, euh, faites vos lavages, toutes ces choses-là. Et même si c'est 5000 que vous avez commencé par quelque chose, ne dites pas, oh, je n'ai pas 50 000. Il y a des gens qui achètent le sel de 1000 francs ils commencent à se laver avec. Deux mois plus tard, la personne vient, oh, on m'a donné, j'ai reçu 50 000, j'ai reçu 100 000. Je vais acheter maintenant les autres produits. Donc, euh, bonne journée à vous. Il hein. a dit que le lavage est très efficace. Hein. Je sais que vous n'aimez pas venir témoigner ici. C'est ça qui me je, ça qui me wonder, en fait. Parce qu'il y a des gens qui tombent sur ma page et ils se disent, euh, le lavage, c'est même quoi et Ça marche C'est qui qui qu'elle dit tous les jours là tu as utilisé le kit, tu es tombé enceinte, tu as utilisé le kit, tu as reçu tes papiers. Viens ici, tu commentes, quelqu'un va voir, ça va lui donner le courage. Il y a des gens qui achètent les kits, ils déposent à la maison, c'est dans ta... Dans ta Parce que les esprits là te bloquent. Quand quelqu'un me contacte, je te comprends, là où tu es là, je te comprends, là où tu es. Tu vois, quelqu'un me contacte, il perd la consultation. Deux semaines, je ne le consulte pas. Maman, il envoie le message. Oh, tu es escro, tu es ceci. Il dit, tu te laves avec le sel. Non, je le fais de temps en temps. Il dit, qu'est-ce que tu veux? ou dans les choses à faire, vous ne faites pas. Comme je te rembourse comme ça, tu vas encore aller tourner. Tu vas encore aller tourner au moins, sur, je ne sais pas combien d'années. peut c'est la seule opportunité que les ancêtres ont vu pour que tu puisses sortir du trou où tu te trouves. Mais tu viens peut-être avec l'orgueil, avec l'impasse. Voilà. Donc, passez une belle journée.